Ce roman est un roman de l'adolescence, donc traite de cet âge de la vie dans un, dans un territoire particulier qui est celui de la banlieue parisienne et notamment Drancy. C'est là où j'ai grandi. J'ai vécu de mes 10 à mes 25 ans à peu près. Et j'avais très envie d'écrire un roman sur cet espace, sur la banlieue parisienne. Voilà, qui euh, m'a forgée, m'a formée, m'a construite. Et aussi sur cet âge, euh, alors Proust disait l'âge fécond, hein, l'adolescence, pleine de promesses. Euh, le seul âge où on a appris réellement quelque chose. Et donc je trouvais que c'était une belle matière romanesque, euh, cet âge de l'adolescence, au sein de cet espace de la banlieue parisienne. Alors j'ai beaucoup euh, ri en l'écrivant. Euh, C'était vraiment en fait un. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre parce que me replonger dans mes souvenirs euh, d'adolescente euh, m'ont rappelé à quel point euh, j'ai ri en fait pendant cette période-là. Alors... Pourquoi je parle de l'humour Parce que moi, j'ai eu une adolescence euh, tiraillée par des luttes, par des combats. Alors, le combat contre le corps, contre l'apparence physique, contre ma classe sociale, contre ma banlieue. Et en même temps, c'est aussi à cet âge-là où on se moquait beaucoup entre nous, entre, euh, entre collégiens, entre lycéens. On disait qu'on se vanait euh, en permanence. Et donc, très naturellement, euh, l'humour est a surgi euh, dans mon écriture et c'est le ton que j'ai adopté.